Bonjour à tous, je suis Victor Dweck, le co-CEO de Celsi, et je souhaitais vous partager aujourd'hui une grande nouvelle. Celsi vient de finaliser une levée de fonds de 55 millions d'euros. Cette opération est un tournant pour l'entreprise et une opportunité de faire évoluer encore davantage notre solution et notre accompagnement. Depuis le début de l'aventure, nous mettons l'innovation au cœur de notre stratégie afin de vous proposer une solution digitale simple, efficace et sécurisée. C'est pourquoi cette levée de fonds va d'abord nous permettre d'investir fortement en R&D pour vous proposer encore davantage de nouvelles fonctionnalités. Ce développement va également nous permettre de renforcer notre service client. L'accompagnement humain est une valeur forte pour celle-ci et un levier à notre sens primordial pour aider nos clients à développer leur activité tout en simplifiant leur gestion administrative. Je profite de ce moment pour vous remercier pour votre confiance et votre fidélité et pour vous souhaiter, ainsi qu'à l'ensemble de vos collaborateurs, une belle année 2022. Cette levée de fonds est une nouvelle étape pour celle-ci et nous avons hâte de poursuivre l'aventure avec vous.